Si vous faites euh, plaisir de rester encore euh, connecté à notre chaîne, euh, nous vous invitons tout de même à inviter les amis à connaître euh, naturellement, déguster les bienfaits de My TV. C'était un rendez-vous et dans le rancard, cette fois-ci, nous sommes allés à la rencontre euh, de l'un des talents, très, euh, des génies très montants au Cameroun à présent. Euh, nous irons voir M. Ndefo Premier, le président auto-programmé des touristes au Cameroun. Il nous a donné rendez-vous dans la nature vous voyez, c'est un décor différent. Donc, euh, allons vers M. Default. Premier. Follow me go. Yeah. Yeah. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. bonjour. La grosse forme... Non, non, ça va. Je ne oh. me plains pas. Yeah. Donc, je suis au top. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des prunes, mmh. il y a des mangues, il y a tout. Mmh. Donc la nature m'a prévu la consommation. Justement. Je suis au top, je ne me plains pas. Bon, nous avons pris quand même la peine de dire qu'il faudrait qu'on arrive auprès de M. le Président autoprogrammé des touristes au Cameroun. Euh, pour arriver à ton niveau, il fallait que nous passions. Pas des interrogations, interrogations, interrogations. Pourquoi c'est devenu compliqué tout d'un coup Non, c'est compliqué parce que je travaille beaucoup. que fait On il y a moi, y tous mm. ceux qui travaillent n'ont pas assez de temps. Mm. Quand tu travailles, tu te fais rare. Oui. oui, justement. Oui, on se rare. À côté du travail, j'ai dit pour arriver au niveau du président. La garde est très forte. Justement, c'est mon travail. Mm. Puis vous faites, qui le fait Ce n'est mm. pas moi-même. C'est mm. pas moi-même mon eu un peu compliqué parce que mon travail ce que je fais aujourd'hui mmh. ne facilite pas certaines entrées. Ah, okay. Quand je suis par exemple en plein tournage, là je suis en plein site. Mmh. Oui, quand je suis en plein tournage, les visites sont limitées. Ah ok, ok. Oui. Bon, moi je suis arrivé, c'est vrai, je trouve deux chaises. J'ai un peu de m'asseoir. Ah merci, monsieur le président. Je <rire> m'assois auprès du président. Président, je disais tantôt c'est un réel plaisir de t'avoir, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on parvient à te décrocher, vu les boulot ou encore le boulot qui t'accabre ces derniers temps. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, envie que tu me dises un truc, j'ai envie que tu me dises un truc. Euh, D'où vient un défaut premier, cette appellation premièrement? défaut premier, quand je fais le premier long-métrage, c'est mmh. « Créons de Dieu mmh. ». Il s'est réalisé par ferro, fait à repasser. Mm -hmm. Et on a fini les tournages, on a fini les montages. Et au moment de défaut, le nom, on va faire il dit que non, j'utilise mon vrai nom. Mm -hmm. Il m'a fait comprendre qu'il y avait une autre, un autre défaut, le papa a défaut. Mm -hmm. Et il fallait faire la différence mm -hmm. d'un défaut qui était déjà sur le terrain. Ouais. J'ai dit bon, mettons défaut premier. Mm -hmm. C'est comme ça qu'est né euh, le nom défaut premier. Euh, à qui la paternité de nom défaut premier est-ce un défaut euh, le porteur de nom de ce nom en question ou c'est euh, euh, la complicité entre un défaut porteur de nom et Monsieur euh, faire et passer Non, défaut premier, c'est mon nom. Justement, oui, c'est pas lui qui a choisi. Mais il y a une complémentarité dans ça. Alors, je peux dire que. Il... La commandeur ça, ça veut dire le premier. Le premier qu'on a ajouté, c'est quand même quelque chose, non Le premier, c'est quelque chose, mais ça vient toujours de toi. Ça vous. vient toujours de toi. Oui. Il y a là, près de 10 ans, les faux premiers, lui, faisait plus dans la rue. Il est venu me voir, il a dit Grand frère, euh, je vais être comme vous. J'ai récupéré les faux premiers. On est passé d'abord par euh, des sciences de recyclage, de formation et bien d'autres puisque je ne serais pas très long, et il avait euh, un film, parce que ce monsieur euh, était très inspiré à l'époque, il, il était très inspiré, il a écrit un film, Le crayon de Dieu, où j'ai essayé de réaliser Le crayon de Dieu, et quand j'étais avec lui un soir à la maison, y compris mon épouse, on cherchait les noms qu'on devait l'attribuer, on a réfléchi, parce qu'il y avait un premier défaut qui a joué dans Gassanganébe, il s'appelait le papa défaut. Moi j'ai donc dit que toi, en tant que. Pourquoi est-ce que. Parce que tu as l'image, tu ressembles beaucoup à Tagne condom. condom. Le père là, est déjà fatigué. C'est ce que je dis, j'assume ce que je dis. Le père, le premier défaut est fatigué. Et c'est un homme qui porte, c'est un homme qui donne la chance. Pourquoi ne pas te donner le nom des défauts premiers défaut. Premier? défaut. Aujourd'hui, euh, parti euh, de très loin, je vais dire, euh, de la capitale politique du Cameroun avec son humour très connu et très distingué des autres humours. Euh, ça sort d'où euh, cette inspiration qui fait de toi une personne extraordinaire euh, Je l'ai toujours dit, papa était exagérément comique. Mmh. Et c'était l'un des meilleurs humoristes mmh. en Afrique, ouais. je peux me dire dans le monde entier. Mmh. Mais qui, qui ne m'a pas reconnu. Ouais. Oui. Mmh. Il y a eu des combats, il y a eu... Maman étant à, à Yaoundé pour ses tourner, ouais. a fait la rencontre d'un artiste, d'une célébrité sim. Mmh. Humoriste et comédien ouais. que tout le monde connaît. Mmh. Jusqu'ici, j'invite, je le dis pour la toute première fois, ouais. ça c'est une exclusivité Justement. que je vous donne. Et faire la rencontre de cet artiste, ce papa, qui a fait des choses comme ça, et puis ça a, ça a donné. donné ouais. C'est un dans une célébrité. Mm -hmm. Je n'ai pas voulu utiliser son nom jusqu'à jusqu présent, jusqu présent. Il ne m'a pas reconnu mm -hmm. comme, comme, fils. comme fils. Vous pouvez imaginer, ça peut être qui euh, Ça peut être Jean-Michel Gagan, par exemple. Non, les sons, ça va tout le <rire> la page. Donc, euh, je me suis dit, si mon père était célèbre, ouais. des faux premiers être aussi célèbre. Oui. Est-ce que depuis qu'un défaut est entré dans le rang des célébrités au Cameroun, papa a déjà eu à passer un passé coup de fil pour dire j'étais connu quelque part Je suis désolé, il ne vit plus. Il ne vit plus oui. Cet, ah. artiste -là, cet artiste est mort. Cet artiste est mort Ça veut dire que j'ai trouvé la bonne réponse, c'est ça Non, vous n'avez pas trouvé la, pas bonne, la bonne, bonne réponse. d'abord dossier. Là. Ah, dossier. C'est un dossier qui peut influencer ma, ma carrière. Est-ce que ça va... Ça peut être aussi un plus dans la carrière de défaut Ça, ça peut être un plus parce que je me dis pour que je crée moi-même. Okay. Je ne veux pas utiliser le nom de quelqu'un. Justement. Quand je serai, je serai au top. Mmh. Je serai parmi les meilleurs. Si mmh. tu comme meilleur comédien, mmh. meilleur humoriste au Cameroun, mmh. je vais péter son nom. Ah, pour être meilleur humoriste au Cameroun, il faudra attendre euh, des scènes des de, de awards. Il faudra attendre quoi pour se dire meilleur humoriste Je, je me dis que jusqu'ici, mmh. je suis encore à l'école. À l'école je, je travaille encore. Mmh. J'apprends encore. Mmh. Défaut, défaut. Mmh. Je veux prendre le pouvoir. Mais et puisque, le moment... puisque un défaut premier s'est euh, autoproclamé président des touristes au Cameroun, mm -hmm. pourquoi ne pas se dire je suis la plus grosse star Pour le moment, je ne suis pas encore star. Ah Oui, parce que je veux que. Et, et tu voudrais être star Non, ce n'est pas ta manière qui, qui m'intéresse. Je n'ai pas dit la manière de star. Tu voudrais être star Non. Ah, ok. Je veux, juste je tu veux être marqu traquer. marquer mon passage. Tu voudrais être artiste pas artiste. Je n'aime pas on m'appelle artiste. On t'appelle comment Je suis. Je, je peux dire quoi Je suis sur terre pour une mission. Ah. Marquer mon passage. Ouais. Produit des œuvres okay, qui dieu. peuvent éduquer, Qui <rire> peuvent éduquer les jeunes. Ouais. Éduquer les papas. Mmh. Hein? Chasser le stress. Mmh. C'est ça ma mission sur terre. Justement. Le jour où je veux faire les va-et-vient avec les touristes. Ouais la France, la Paris, faire le tour du monde. Mm. Prendre des trophées partout. Mm. Encore que les trophées aujourd'hui sont truqués. Ouais. Si tu n'as pas d'affinité avec celui qui fait les avoirs mm. il ne te donne pas le trophée. Mm. Donc le jour, le public mm. va décide me déjà. voir et dit de faux, tu nous as soigné. Ça se fait déjà, mais ce n'est pas le cap, je n'ai pas encore atteint le cap. Je suis très ravi quand tu me dis que c'est le public qui décide qui est meilleur ou qui n'est pas meilleur. Au Maintenant, public. à côté de sachant que c'est tellement vissé au Cameroun, euh, vu euh, la façon avec laquelle ou encore des, des, des couleurs par lesquelles on passe pour dessiner euh, des awards aux personnes parce qu'il suffit par exemple que moi je moi, Tinson, je dise euh, voici myfrica Award my Africa Award, je veux dire j'ai trop d'affinités par exemple avec euh, euh, notre très cher Nono mm -hmm. Nono, tu es meilleur humoriste on, on, on, tu conviens avec moi dans ça mais, mais, mais le véritable problème, mm. tout ça va changer. Mm. La vérité, mm. c'est quelque chose. Mm. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Ouais. On peut donner un trophée, mais consciemment, tu sais que tu n'as rien foutu. Ouais. Comme les trophées, on distribue les trophées aux gens un peu de partout. Mm. Mais le public sait que depuis deux ans, est en train de cartonner. Ouais. On ne peut pas. Mmh. Me donner un trophée, parce qu'on sait que je ne suis pas dans les couloirs, il faut être l'ami de tel, mais moi je ne parle que de l'art, je parle que du boulot. Justement de et pour être travaillé, on n'a pas besoin d'un trophée pour travailler. Mmh. On travaille et le public, c'est le seul juge. Justement, les œuvres parlent à la place des morceaux de bois rabotés pour dire mmh. trophée, mais on a toujours aussi besoin de ça pour compléter le CV. Dans tous les cas, un défaut premier aujourd'hui en train de former une troupe de référence au Cameroun. Est-ce que c'est la première troupe euh, qui a existé depuis qu'un défaut s'est lancé dans l'art euh, Ça c'est peut-être là. Il y a eu des troupes. Mm. Il y a eu temple de l'humour. Ouais. Euh, L'univers des têtes vides. Mm. Hein? Ouais. Le couloir du riz. Mm. Il y a eu chasser le stress. Mm. Mais jusqu'ici on garde les mêmes acteurs. Ouais. C'est vrai que pour changer les choses, on a fait d'autres recrutements. Mm. On a fait un mécato fort, très fort, fort, fort. tous ces derniers temps. Donc d'ici deux à trois semaines, vous verrez des œuvres qui n'ont rien à voir avec ce que des fois fait il y a deux, trois ans. Mmh. Parce qu'on travaille pour avancer, on ne travaille pas pour rester sur place. Justement, on mmh. se pose des questions. Un défaut, quel est son comportement à la maison, quand il est en famille En famille, en famille C'est toujours l'humour. C'est tout l'humour. Ouais. Je fouette beaucoup. Mmh. Donc les enfants, quand je dis « je veux faire un sketch », L'enfant doit être attentif, c'est comme une école en ouais. fait, je vis ça, mmh. l'enfant qui fait les bruits, je vais le fouetter, parce que je considère que jusqu'ici en Afrique, il faut fouetter, il mmh. faut fouetter, c'est chez le mmh. blanc qu'on dit, je ne fais pas ci, mmh. tu n'auras pas ton déjeuner à matin, mais en Afrique chez nous, mmh. il faut fouetter, il faut fouetter, oui, ceux qui volent partout là, mmh. si on les mettait à la place publique, on les fouette, ouais. il devait avoir un changement, voilà, euh, quel est l'avenir de l'humour au Cameroun d'après un défaut premier Moi je, je trouve que le couloir, l'avenir de l'humour, c'est positif pour le moment parce mm -hmm. que quand on voit tout ce qui est sur le terrain, je peux citer les fingons Talala, mm -hmm. je peux citer les Bitakola, mm -hmm. je peux citer... Euh, euh, le cabreux. Les cabrels, les, les calagans, mm. boeufsir, les Takam, ouais. les moustiques, le charismatique, mm. les nonos, tout ça. Oui, les, les nonos. <rire> je ne dois plus citer nonos puisque nous travaillons ensemble. C'est clair, c'est clair. Ça fait tautologie, ça c'est euh, répétition. Voilà, c'est la répétition. Mm. Donc quand je vois tout ça, je me dis l'avenir de l'humour vraiment on est sur les rails. Il faut qu'on évite de se dérailler, donc on mmh. travaille davantage pour, pour atteindre l'Europe, mmh. les états unis mmh. les entières, mmh. sorties de l'Afrique en fait. Aller imposer notre humour à l'échelon international, pas devant les Noirs mais devant les Blancs. Euh, l'humour au Cameroun, l'humour on dit ça devient comme une sorte de maison de fourmis où on a jeté un produit euh, au, au, de l'insecticide, euh, puisque vous ne parvenez pas à vous entendre. Vous n'avez pas euh, un syndicat, euh, vous êtes peut-être marginalisé, c'est ce que vous dites tous les jours, dans les coulisses. Euh, vous créez des associations euh, qui ne font pas euh, quelques années, et je veux dire, des associations qui ne durent pas. Qu'est-ce qui se passe au fond Est-ce parce qu'on a, pendant longtemps, chosifié la chose humoristique Est-ce parce qu'on a dit les humoristes sont des voyous, pourquoi vous ne parvenez pas à être solide parce qu'on sait que dans le showbiz, il faut être euh, bien, bien serré. Moi je pense que des, les vrais comédiens, les vrais humoristes mmh. doivent prendre les choses en main, mmh. parce que dans le domaine de l'humour, dans ce couloir, il y a un peu de tout, mmh. vous voyez. Quelqu'un qui arrive là, il trouve un enfant qui est en train de fabriquer son sketch comme il, comme il n'est pas connu. Euh, le totem qui n'a jamais rien foutu, qui n'a jamais rien créé mmh. hein, en thème d'œuvre, va prendre le sketch de l'enfant et va aller se faire du beurre dans des mariages. Mmh. Tu vas lui voir faire le porte-à-porte -porte et demande à jouer. Mmh. Parce qu'il n'est pas artiste, il n'est pas né artiste. Moi, je pense qu'un artiste, ça, ça se respecte. Mmh. Oui, ça se respecte. On paye un artiste. Ou encore, on lui demande de venir avant qu'il ne vienne. Mais aujourd'hui, les gars qui font un peu de tour, là, sont partout. Hum. Oui, Vous arrivez partout, vous les voyez, ils n'ont jamais rien créé. Ce n'est pas des humoristes. Est-ce que vous avez déjà reçu des coups de fil des animateurs, entre parenthèses, je veux dire, impresarios, qui vous invitent dans une soirée en disant « Non, viens, tu vas prester, tu vas pointer, il n'y a pas de cachet pour toi. » Non, d'abord même, je suis... Je suis un, un imprescière, on mmh. ne m'appelle pas, mmh. n'importe comment. Moi, je ouais. vous dis la vérité, on passe pas mon équipe pour m'avoir. Mmh. Hein? Si me dit, il y a tel mariage, ouais. euh, mon manager ou mon équipe, on vous dire, pour que des fois, se déplace, mmh. il va payer tant. Mmh. Maintenant, si c'est dans le cadre de mon travail, vous faut savoir ce qui se passe. Mmh. Je lui donne les informations concernant mon, mon travail, mmh. ma troupe. Mais mmh. hein? Maria dit, viens jouer, au y aura je ne mmh. fais pas ça. Ouais. Euh, si par exemple son se marie, euh, si par exemple nous se marie et dit une défaut, j'aurais besoin de toi en tant que frère, même sans t'inviter et disant que non, j'ai besoin de ta prestation, qu'est-ce qu'on fait à cet instant le mariage de non c'est mon mariage, mmh. voilà, si Tenson se ce marie, mmh. c'est un frère, ouais. hein? Si il me dit défaut viens me donner un coup de main, je viens, je viens parce que c'est un frère, okay. si tu m'appelles on je pour rien, mmh. hein? Mais ça ne se passe pas. Viens jouer au aura C'est comme si tu me faisais plaisir. En fait. ouais. euh, Aujourd'hui, euh, défaut premier, euh, un nom qui monte en puissance dans l'art humoristique au Cameroun, euh, d'où vient ce style à côté de ce qu'on me dit, que papa était également humoriste, il fallait être aussi célébrité euh, D'où vient cette inspiration même D'où te vient euh, l'idée Dallier pas toi, français, je ne veux pas dire pas toi, langue première et français pour véhiculer le message. Ça fait 15 ans que je travaille mmh. et j'ai regardé l'univers de, de l'humour, mmh. en fait. J'ai observé, j'ai dit comment mmh. faire porter ma petite pierre particulière, ouais. à, à l'édifice, mmh. une touche particulière, merci mmh. beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a donné l'inspiration de créer de créer des œuvres. Je suis président des théories, ce n'est pas moi. Mmh. Je me suis autoproclamé, mais mmh. le public a validé. Aujourd'hui, quand tu parles des théories de la consommation, on sait que c'est moi ouais. qui donne l'agrément de la consommation au Cameroun. Mmh. Est-ce que je m'en suis... Euh, le, le non, c'est très clair, en effet. C'est très clair. Mmh. Aujourd'hui, des personnes disent euh, défaut dans son humilité. Défaut dans son humilité. Euh, oublie même son propre corps. Oublie même son propre talent oublie même son propre génie, parce que euh, j'ai eu des fans qui disent ce gars n'est pas seulement fort, il est brut, il est brut dans l'art, je n'ai pas dit brut dans sa façon de jouer, oui. mais brut dans l'art, son, son, son, des... son, son art est pur, raison pour laquelle je pense que c'est l'une des raisons qui viennent accompagner euh, ce que nous sommes en train de faire en pleine nature, parce que tu es naturellement naturel, excusez logique. Ma mère, ma mère me disait souvent en toi au grumeau l'homme, tu te mords de ta mère, ouais. un jour tu iras en mariage mm. et tu vas accoucher des enfants, Justement. et ces enfants là vont te faire la même chose mm. moi je pense que la simplicité c'est quelque chose de bien, c'est une richesse mm. respecter l'aîné mm. ou respecter son petit ouais, frère ouais. c'est quelque chose de bien, mm. pour mm. moi ça fait avancer mm. mais gonfler ouais. Pour moi ça, ça ça limite certaines choses même ta carrière quand tu dis je suis déjà au top mm -hmm. je suis à fort, des fois est trop fort ouais. des fois c'est le meilleur au cameroun mm -hmm. moi je pense pas mm -hmm. c'est le public le juge justement et c'est le public qui doit dire c'est tel qui est fort mm -hmm. toi même tu dois dire je suis à la l'école comme des fois le dit tous les jours j'apprends encore mm -hmm. j'apprends un défaut vit essentiellement de son art ou à côté de cela il est éleveur à côté de cela il est pousseur à côté de cela il est euh, mon tour ben, ben, ben Skinem. Il faut dire que j'ai tout sacrifié pour l'art. Ouais. Mon travail, ce que j'ai appris à mmh. l'école, ouais. ce que j'ai appris dans la vie active, mmh. j'ai tout laissé pour l'art. Mmh. Aujourd'hui, je vis que de l'art. Je faut dire la vérité. Ok, donc ça, ça voudrait dire que l'art nourrit déjà l'artiste. Non, l'art nourrit l'artiste, mais il faut travailler. C'est pas qu'on se lève un matin, j'ai dépensé des millions. Normalement, j'ai fait des productions matin, midi, soir, sur de l'argent. Comme les gens voient partout là, c'est pas facile. Je peux dire merci au public aujourd'hui parce que, quand les gars regardent, ils disent « ouais, de faut, qu'est-ce qu'il faut ?»« Ouais, je t'ai fait un dépôt de 1.000 francs. Je mm -hmm. t'ai fait un dépôt de 500 mm -hmm. grands frères. Ouais, tu es trop fort. Ouais, ce que U tu as fait YouTube te récompense également. »« YouTube, YouTube ne récompense pas. YouTube, c'est un détail. Mm. » Si vous produisez, vous mettez un million pour les tournages en un mois. YouTube vous donne 150 000 francs, 200 000 francs. Vous croyez que YouTube a fait quoi en hein? YouTube, je peux dire que c'est juste un petit plus que YouTube. Une comme. consolation en même Une temps. consolation. La visibilité à côté de cela. Mmh, bon, la visibilité, la visibilité, on peut dire. Mmh. C'est des réseaux. Moi, ouais. je suis produit au réseau, je dois respecter cela. Justement. Oui, ça apporte la visibilité, mm -hmm. voilà. Mais en, en termes d'argent, mm -hmm. on ne peut pas récupérer ce qu'on dépense, ce qu'on investit, Justement. à YouTube. Euh, défaut premier, on dans un look pas habituel. Euh, Qu'est-ce qui arrive prochainement comme coiffure où il faudrait reconnaître un défaut premier avec cette coiffure euh, Pamela va voir le jour euh, d'ici lundi. Mm -hmm. Comme Dom Cécile, je vais le dire. Mm -hmm comme donc de faux dans un autre jargon, ouais. jargon typiquement femme, hum. il va se déguiser, il va incarner des rôles terribles. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que les gars racontent dehors. C'est un message pour, pour la jeune génération. Très joli message. Maintenant, oui. on se pose trop de questions. Il y a des critiques qui se lèvent un peu, qui fusent partout, euh, disant qu'avec cet allus euh, de jeux consacrés ou dédiés aux femmes... On risquerait de tout avoir des garçons qui euh, vont devenir plus femmes corps. Que penses-tu de cette obsession je, je, je pense, enfin, moi je, je me dis, un humoriste, c'est un messager. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui, qui travaille pour véhiculer les messages au quotidien. Ouais. Que ce soit la, la jeune génération. Qu'au papa, c'est pareil. Pour moi, c'est déguiser, c'est pas mauvais. Mm -hmm. C'est le message, c'est ce qui sort de ta bouche. Le message qu'on convaincu, étant déguisé. Oui, étant déguisé, mm -hmm. qui peut être mauvais. Mm -hmm. Déguisé, si on, je peux faire un sketch. Comment une femme manque du respect à son mari, mm -hmm. étant déguisé. Ouais. Comment une femme humilie son mari en public. C'est un message. Moi, je pense que c'est un message. Oui. Ok, j'ai envie de poser la question, de savoir... À côté de papa, je vais toujours revenir là-dessus. à côté de papa qui t'aurait inspiré, quels sont les autres modèles Quels sont les autres modèles de l'humour qui t'ont véritablement marqué Les modèles de l'humour en Afrique, moi, il y a Jean-Michel Tantou, il les c'est sincère, justement. Il y a des présidents turcs. Mm. Il, il, il y a qui Je vais oublier certains détails qu'on va prendre. Oui. Il y a qui, qui, qui ont bercé, qui ont, qui ont marqué ton enfance Qui ou... ont marqué mon enfance. Est-ce que tu es obligé de sa Parce qu'on dit chez nous, le soleil n'oublie pas un village parce qu'il est petit. Il mm -hmm. est vrai, nous allons, nous, de notre génération, oui. si nous sommes très vrais, nous allons dire que Safaria rien a bercé notre enfance. Oui, safaria, Safaria aussi. Je ne suis pas en train de parler de sa, ce, ce, sa position actuelle. Mm -hmm. Mais dit de ce que nous écoutions dans les radiocassettes. cassettes. Vous parlez des monuments. Non, non, je dis ceux, ceux, qui, ceux qui nous ont marqués. En quelque sorte. Il y a Safaria. Voilà, justement, oui, c'est pour ça qu'il Je ne suis pas en train de dire des monuments Oui, il, il y a Safaria. Mm -hmm. Il y a les.. Le Père si le Père qui travaille avec sa famille. Euh, casserole. Casserole. C'est des gens qu'on doit respecter justement. Oui. C'est vrai que ça ne sourit pas ouais. Aujourd'hui, ceux qui ont des belles voitures, mm -hmm. ceux qui ont des maisons, on a de ceux qui n'ont rien. Mm -hmm. Mais Dieu ne peut pas donner à tout le monde. À chacun son petit truc. Toi qui as l'argent, tu dois respecter celui qui a Justement. Parce que tu on t'appelle riche parce qu'il y a pauvre. Propre. Voilà pourquoi quand tu passes avec ta belle voiture, tu vois des pauvres il faut les porter, justement. il faut les porter, il faut les donner, s'ils si ont faim un leur à manger. Mm -hmm. ouais. euh, les relations d'un défaut premier avec les autres artistes humoristes camerounais Ça se voit, j'ai tourné presque avec tout le monde. Fengontala, mm -hmm. euh, Kalagan, Kabrenandi, Moussilou Kazmati, Lerigola, presque tout le monde. Cola sucré. Tout le monde, j'ai collaboré avec tout le monde. Et mmh. c'était une autre façon de faire, de montrer aux gars que euh, quand tu es bon, mmh. quand tu travailles, il ouais. faut aller affronter bien. Il faut travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, les gars fuient même les collaborations parce que quelqu'un a peur. Non, si je joue avec lui, il va me damer le pion. On va beaucoup plus apprécier oh, que On n'est pas là pour la compétition, mais plutôt pour, euh, pour, le travail. pour la complémentarité on est est, le travail travail. C'est le on propose mmh. pour détruire le, le plus important, mmh. peu importe celui qu'on peut apprécier, toujours est-il, pour qu'on la pompe, tout ce qui pompe là, mmh. il faut que les blancs Oya, oh ouais. hein? ouais. les blancs Oya, oh les mutapindas, les accompagnent dans le, milieu, dans le jeu, mmh. donc une seule main ne peut pas attacher une fagou. Fait... Bon, le monde entier nous regarde, on a envie de savoir, messieurs, des vos premiers, euh, quel a été ton plus gros cachet mon plus gros cachet, sans détail, elle ne dit pas. C'était par rapport à, c'est combien mon plus gros cachet, mmh. c'est quand la fille mmh. de, je me suis sans publicité ouais. a fait mmh. band se mariait. Mmh. C'était 800 000 francs oh. pour aller jouer au cercle vert mmh. à Yaoundé, mmh. à, à, à, à Fougérola là-bas. Il y a une très grande salle de fête. Mmh. 3 minutes de spectacle Et fouiller ces euh, 800 000 francs euh, fouillés par un manager euh, fouillé par un proche ou encore euh, vu par le conseiller en question mmh, La personne m'avait déjà fouillé fatigué mmh. La personne a appelé... Mmh. Tra -la -la m'a appelé Fingon m'a appelé Je suis arrivé vers Vais là là-bas. On s'est assis, on a causé. Il dit il y a un très grand monsieur qui veut te rencontrer. Mm -hmm. Il veut à tout prix te voir. des fusils, est-ce ouais, que ça, ça va payer mm -hmm. Il dit je ne sais pas. Hein, le monsieur était tout proche, il était vers Bonamoussadi là. Mm -hmm. Voilà, je suis allé le rencontrer à Bonamusadi. J'ai demandé un million. Mm -hmm. Oui, pas lui-même, hein, à mm -hmm. Freeland. ce Il y a quelqu'un qui, qui gérait mm -hmm. l'événement. Mm -hmm. mm -hmm. Merci, le cachet a été payé. Un cadre de affilant, c'est la fille, la fille d'un cadre de affilant qui se mariée. Super! Oui. 800 000 francs. Ouais. Oui. Bon, défaut, quel a été ton plus petit cachet jusqu'ici? Mon plus petit cachet, c'est 50 000. 50 000? Oui. Quand je cartonnais avec les audios, mmh. je chauffais avec les audios. Mmh. Il euh, y a une snack bar qui m'a programmé vers Brazzaville là-bas. Mmh. C'est vrai que le spectacle n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas respecté toutes les conditions. Il devait refaire le bar, mettre des bâches, louer des chaises via VIP pour des personnalités qui devaient venir. Mmh. Malgré que c'était dans un snack pouvier le, le spectacle, il n'a pas respecté tout cela. La veille, il m'a dit de fois, je suis dépassé. Le spectacle, je ne sais pas, je dis ça ne peut pas avoir lu puisque vous n'avez pas donné la peinture. Mmh. Le sénat n'est pas propre. Ouais. Moi, je suis dans la ville. Mmh. Il a dit des fonctions sur Je n'ai pas respecté tout ce qui a été dit au mmh. départ. Aujourd'hui, euh, des fausses souvent se plaindre, se plan des, des personnes ou encore des personnalités. Par exemple, euh, tel est arrivé au deuil. Il n'a pas payé sa part de truc de deuil. Il n'a pas donné sa part de tout le bon, je ne pas comment tu appelais cela. Euh, Est-ce que en te plaignant d'une personne sous forme humoristique, euh, une personne s'est plainte disant que non, c'est. Euh, c'est fâché en effet. Fait. Une personne s'est fâchée en disant que non. Mais qu'est-ce que. Il, il, il, me, il me sabote. J'ai l'habitude de dire, je suis touriste, mais c'est maman qui m'a initié comme ça. Ouais. à l'époque. Euh, la mère avait tellement les difficultés. Vous savez que nous on ciblait, mmh. maman ciblait les deuils. Mmh. Hein? Parce que pour avoir à manger, c'était compliqué. Il ouais. fallait que dès qu'on entend qu'il y a deux deuil telle place, elle doit chercher deux têtes de sel. Mmh. Vous connaissez les sel les qu'on mettait seulement dans les papiers comme ça. Mmh. Elle achète même deux têtes là, 300 Elle n'est pas donné comme kivu. En retour, on doit charger le sac. <rire> Et quand tu amènes un kivu quelque part, mmh. tu es installé là où. Vraiment, tu es installé là où ça mord. Ouais, ouais. Là où ça mord, c'est où il y a la consommation. Mm -hmm. hein? mm -hmm. Quand tu était installé dans la, tout ce qui a une douleur, il aimait. Taro, je parle de ma maman, aimait. En plus, quand il parle comme ça, il va m'appeler là pour dire, « De fois, tu as exagérer sur mon nom. <rire> » Mais, c'est la vérité. Ma mère était une touriste. Elle est encore vivante, elle est encore J'ai dit qu'elle moudait un peu parce que j'ai pu le pouvoir. Donner la place à la jeune génération. J'ai dit qu'elle moudait un peu dans les deuils. Pour moi, j'ai dit qu'elle me visite plus les deux moi mm -hmm. même je vais le travail qu'elle faisait à l'époque. Mm -hmm. Et j'ai pris mon plus pouvoir. Ouais. Je... Donc ça voudrait dire que Defo a, a, a été inspiré par maman. Oui, par maman. Et aujourd'hui, il suit la ligne et il a même pris le pouvoir. Un jour, je vais vous raconter une petite anecdote. Mm -hmm. On est allé chez, chez le, le député. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous, les présentateurs. Oui, allons allons, -y, allons -y. <rire> oui, oui. Mm -hmm. On est allé chez le député Fouadien Calvin. Mm -hmm. Il arrosait la humeur, ouais. la, la, la chevrolet qu'il venait d'acheter. Mm -hmm. Il y avait sauvagement à manger. Mm -hmm. Moi et maman, on a tissé un plan. Voilà. J'entre dans la maison mm. parce qu'on est voisins. Justement. Je prends la nourriture, mm -hmm. j'envoie par le, la clôture. Ouais. Tu récupères de l'autre côté. Mm -hmm. J'ai pris une cuisse du porc. Ouais. Ça, c'est chez le député voisin Calme. J'ai piqué la cuisse du porc, j'ai lancé. Mm -hmm. Maman, dans le but d'aller sécuriser la cuisse du porc, mmh. hein? a, ah, comme elle est partie là par derrière, j'ai lancé le poulet, mmh. un plastique de poulet, justement. Avant qu'elle n'arrive, le chien, un certain tatouma, avait dévalisé le plastique. Un chien Un chien. C'est où est né le chien, ce le chien voyou. Mmh. Le chien avait valises. donc un plastique vraiment fourni, très riche. Mais c'est sérieux ça C'est sérieux, c'est des histoires vraies. Moi, je... Et c'est l'histoire vraie qui t'a vraiment lancé parce que le chien voyou, le chien kwandia, nous avons ri. C'est ça qui m'a inspiré le oui. chien kwin. J'ai dit maman, j'ai envoyé le plastique avec le poulet mais J'ai trouvé que les traces. <rire> Et on a bien filé, c'est le chien d'un voisin, Tatoma, la fille de vie, puis on l'appelait Tatoma. Qui a porté tout un plastique. J'ai dit très bien fourni, j'étais assuré. <rire> très riche. Et ça a un conflit entre ma mère et moi. Et que toi-même, tu détournes le plastique, tu accuses le chien. Comment tu peux faire ça Ce n'est pas sérieux, ma tête. Tu veux le plastique que j'ai envoyé Et mais non, je n'ai pas vu l'autre. Après, c'était les plantains, c'était les demi jus que j'envoyais par la barrière, même plastique, fourni, poulet, tout ça. On n'a pas retrouvé le poingien à porter. C'est ça qui m'inspire, le sketch Chien voyou. fait, au Mdhomme Dieu. Écoutez tu... le sketch, mm -hmm. Pion mm -hmm. vraiment tout à a... Je l'ai souvent vécu, ouais. mais rarement. Mm -hmm. Le choc de famille a pris la parole, bref. Voilà. Le pasteur, bref. Mm -hmm. dit, et même les enfants, Ça dit, le témoignage a été tellement bref, nous on n'a rien compris. Mm -hmm. Bref, tout s'est passé comme si c'était sous des roulettes. Okay. Puis on a attaqué l'étape de la consommation. Vraiment, tu faisais tes deux tours, trois tours. T'es deux, tout toi, tout, on ne te demandait rien. Puis, tu on a tout fait, j'ai chargé la nourriture dans un plastique. Plus long que le sac de la femme qui consomme depuis puits, qui ne dit rien. Bien, le ventre étant sous-chargé, encombré, j'ai déposé le plastique là à côté de la route. J'ai fait quelque chose comme c'est mieux dans les herbes. Notez-moi, vous quoi, ça dit des chiens totems. C'est un chien voyou que tu vois en route, tu te dis que c'est un chien, alors que c'est un être humain, téléguisé pour dévaliser les plastiques. Voilà où est né le sketch wow, c'est super, c'est super donc ouais, ouais. on va dire euh, c'est ça qui explique le génie qui vit en nous, ouais. c'est ça qui explique le talent brut dont parlent tes euh, nombreux fans, c'est ça qui explique un euh, défaut premier extraordinaire, je vous le dis euh, très euh, différent des autres. J'ai encore fait un autre sketch quand mm. je faisais euh, euh, la série de, de Kalagan ouais. qui se reconnaît. Mm. En plein midi, comme ça, la famine m'a attaqué. Vrai, ouais. vrai. Mm. On est en train d'aller manger, tous les acteurs sont les entrés. Mm. Moi, je suis à la porte. Ouais. J'arrive comme ça et trouve un gros chien que Kalagan a mis encore à la porte. Je dis, mais regardez la malchance. Moi, mon ami qui m'invite à manger midi et voir le chien qui me bloque mais on a sent l'odeur du tarot mm -hmm. mais le fantôme chien me bloque c'est parce que les chiens ont vu dans ma vie c'est ce qui a fait le tour tout le monde car wow. la grande n'a rien compris mm -hmm. mais c'est des histoires réelles qu'on a vécues c'est notre quotidien qui m'inspire mm -hmm. oui. comme je vous ai vu tout à l'heure j'ai eu je vais faire un sketch après vous. Justement. En one way. Oui, oui. Tu parles de, de, des journalistes mmh. et des personnalités. Justement. Oui. Montre comment on maltraite les journalistes. Mmh. Tu prends tes caméras, tu mmh. te déplaces mmh. pour aller interviewer une autre personnalité. Oui, oui. Le simple fait que tu le trouves il est au salon avec sa femme, tu mmh. donne boire du bon champagne, manger le poulet, manger des bonnes choses avec ses enfants, tu es au portail comme ça devant le vigile. Le vigile te dit que tu ne vas pas entrer ici, même si on te donne l'eau. <rire> et n'oublie même que tu es... Tu as aussi une personnalité publique. Ah, ah oui. Sauf ah oui. que les mmh. mêmes moyens que son patron, ah, vous n'avez pas les mêmes mmh. moyens. Mmh. Je vais montrer comment on chiffonne les journalistes. Mmh. Comme je parle, là, je vais le faire le matin parce que les gars sont pirates tellement. Oh. Comme je... <rire> Comme je... Non, en fait, c'est l'idée signée signer le défaut premier. C'est l'idée. Même signe... si on essaie de voler cela, mmh. puisque ce n'est même pas légalisé, mmh. nous allons démontrer en disant que non, on savait comment c'était ici. Bon, défaut premier. Mmh. Aujourd'hui, euh, à côté de, de notre euh, professionnalisme, nous sommes pères de famille. défaut premier à beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, oui. De j'ai fini la maison des touristes du de Yaoundé. Mm. J'ai fini la maison, en finition, mm. des touristes de l'Ouest. Mm. Je suis en train de réfléchir comment construire une maisonnette pour les touristes de Douala. Ouais. Pour que si je voyage avec les acteurs, mm. s'il y a deux, trois chambres mm. on se sert chez nous. On ne manque plus les maisons. Mm. Je prépare la série mm. hein? des mm. histoires qui vont se suivre, mm. oui. qui va se tourner. Dans la maison des tueurs, on ne va pas demander un site à quelqu'un pour aller tourner parce qu'on on chiffonne tellement les acteurs. Quand tu arrives chez quelqu'un comme ça, tu te trouve, il a une belle maison, c'est grand, ouais, j'ai envie de faire ma comédie dans ta maison, là, pardon, aide-moi avec la maison. Quand ils te laissent même tourner après, ils plus de la sorcellerie. Ils dit que non, les gars, si c'est ce qu'ils font là. Moi, je ne crois plus ça, c'est la sorcellerie. Eux, ils ont trompé, ils veulent peut-être livrer quelqu'un. Moi, pourquoi ils sont venus demander la maison. Donc, quoi par là. Là, au Cameroun, est tellement chiffonné. Et j'accuse les artistes, mm. si nous prenons le pouvoir, nous disons, à compter d'aujourd'hui, il n'y a plus de mariage. Mm. Les humoristes ne jouent plus dans les mariages. Mm. Il n'y a plus de spectacle, humour. Mm. Il n'y a plus rien qui concerne les comédiens. Mm. Je pense que ceux qui nous dirigent vont prendre leurs responsabilités. Mm. Ça, c'est une vérité. Euh, beaucoup disent souvent, euh, on a envie de faire comme vous. On a envie de prendre... Euh... Les décisions, on a envie de dire, nous ne ferons plus si, si on ne nous fait pas ça. Mais on se demande, si on bout et qu'on vit essentiellement de ça, comment faire pour s'en sortir de ça? J'ai échangé avec toi là, là il y a de cela quelques jours. Mm. On, on a dit, si on peut supporter la famille pour une semaine, et après vivre éternellement, sans plus avoir faim. Si l'artiste peut comprendre cela, l'artiste ne va pas souffrir. Ne pensez pas vous que si vous aviez euh, un syndicat, si vous avez une association, excuse moi une association euh, nationale bien soudée vous pourriez forcément via les forats, euh, prendre cette initiative en envoyant pr au préalable vos, vos parrains, vos présidents que vous appelez souvent, de vous envoyer d'abord quelque chose sans leur parler de la grève. Quand ils envoient, vous essayez de partager entre vous qui est quelque chose. Il faut qui est quelque chose. Les artistes doivent prendre leur pouvoir. Il n'y a pas question que les associations, avant que les associations n'arrivent, il que les artistes se disent, à partir d'aujourd'hui, que je joue, il faut qu'on me respecte. Mmh. Respecter un artiste, ça veut dire quoi Des fois, il demander un cachet de 300 000 francs. Le jour, ouais. il arrive au spectacle, tu sais que tu vas tu l'installer, où les gens ne vont pas le parler n'importe comment. Justement. Il ne doit pas aller discuter la nourriture. Tu ne peux pas être en train d'aller faire un spectacle chez quelqu'un. On te retrouve sur la table d'honneur, chercher à manger avant d'aller jouer. Il faut que celui qui t'invite s'occupe de toi, et s'occuper de toi c'est quoi te donner à manger et te donner à boire ce que tu bois, hein te mettre dans un cadre qui est respectueux. Donc les ce c'est pas une histoire de euh, syndicat, c'est une histoire que les artistes je, je, je ne sont pas solidaires et les artistes ont tellement faim mmh. qu'ils vont mourir de faim. Ils vont jamais avoir de l'argent. A qui la faute, faute c'est à nous-mêmes. Euh, ne penses-tu pas que le système n'a pas aussi pensé à ça Parce que si euh, par exemple l'artiste euh, vivait de son art, je veux dire, avait une pension à ce niveau-là. Euh, si l'artiste avait à la fin du mois quelque chose ne serait-ce que motiver son art, est-ce qu'il serait dehors L'artiste c'est la famille non. qui fait que Cameroun respectera l'artiste. Et l'artiste ne veut pas supporter non. la famille. Si vous dites allons faire le site au ministère de la culture, mmh. pour que nos droits, on paye nos droits. Je vous assure qu'un fantôme va sortir là avec six casiers de bière. Donc celui qui était avec toi va te dire que, gars, même ce qu'on a prévu, moi, je, suis, je ne sens pas ça. Tout ça pour deux bières. Là, je donne en partie raison. Parce que quand on appelle un artiste, on vous dit euh, l'artiste, bonsoir, voici un cachet de 60 000. Il vient rapidement. Mais si on dit l'artiste « bonsoir », on a besoin de savoir un peu mieux sur ta carrière, ta carrière qui pourrait euh, non seulement être pour le les mames, et, et qui pourrait aussi euh, inspirer la, la nouvelle génération. Il va te dire qu'il va, il va gagner quoi Il va gagner quoi en retour Alors c est, c est que c'est pour le valoriser, c'est pour parler de sa vie. Voilà. Des fois quand je refuse un cachet de 150 000 francs non. pour aller jouer à, à Douala, hum. Un comédien dit que même mon frère blanchez-moi sur ça, même pour rien je pas... Que... <rire> Donc on te promote d'avoir 150 millions d'euros, il y aura un farota de fouillage. Je connais les bobos, il y aura un farota dangereux là-bas. Bon, là. Tu vois, ils se respectent pas. Vous voyez des mariages partout. Les comédiens salis. tu me programmes à quelle heure Là tu me mets à quelle heure C'est ça qui tu l'as. Et ce qu'il faudrait aussi mentionner ici, c'est que tellement, euh, on se plaint souvent Oui, vous les speakers Vous avez des soirées Vous ne nous calez pas, vous les mettez des cérémonies Vous avez des soirées, vous ne nous appelez pas Non, on a, on a souvent Dans le contrat, l'envie De dire, je vais euh, J'ai des artistes humoristes sur la main. On ne refuse pas d'être manager On dit, je veux par exemple euh, Mettre euh, Nono Sur la liste, hein? il faut Donner, cacher Nono Le conseiller dit carrément, je n'ai pas euh, ah. besoin de payer les humoristes, ils viendront des mêmes Tu vois, tu, tu, mais, tu mais vois, justement tu vois ça Justement parce fait que l'artiste se vend moins cher. Tu vois ce que ça fait oui il, il me rassure que les humoristes viendront. Tu vas les voir là Non, non. Non, tout ça là, on va les appeler, on paye quoi C'est simple. Et souvent, et souvent, le conseiller, ne maîtrisant pas le terrain, dit euh, oui, euh, ton artiste là, tu trouves qu peut le dire combien, combien Il dit on peut donner même ne serait-ce que 50 000 francs pour son transport. Ouais. À peine tu as dit cela, tu es parti. Quand il s'en va dans le comité d'organisation, il dit il euh, y a l'artiste qui va arriver, par exemple, on va lui donner 50 000 francs pour son transport. Euh, un gars s'assoit et dit que non. Non, non. bon, j'ai pu avec lui hier. Non, non, non, non c'est mon gars. On a fait, pas lui fait quoi va On ça tous les jours, mon frère. Hey. Ouais. C'est seulement un demi-casier de bière. Une ne dit pas de bière. Il ne dit pas de bière. Je peux t'assurer, il ne dit pas de bière. Il dit, je vais vous amener nono gratuitement. Donc voilà. Non, ben non, donc c'est là. Je, je, je vais vous qui... amener ici tu, tu, as, tu, as, tu as négocié le cachet, tu as signé, tu as persisté. Non, on te un gars, dis donc. Et quand tu l'appelles là, président, c'est quand Non, non, non, c'est là, c'est là. là il là. arrive même avant les invités. Oui, ah, dis tu vois, ouais, il est dans un couloir comme ça, il est dans la salle celui que... comme fait il va commencer. Et, et, et, le... Et, le, et le comble, c'est que, euh, gars, passez-moi, je vais jouer. J'ai beaucoup de trucs à faire, j'aime tout à faire là, ouais, parce que moi, quand tu passes, tu, tu passes l'artiste, disant qu'il est pressé, euh, tu finis la soirée, l'artiste tu toujours là, l'a plus danser. Moi, je dis, ceux qui feraient des défaut sur scène, mmh. c'est le cœur venait avec les 500 c'est le Didi, qui mmh. venait par 500 voix, 500 voix. Tu es mon sketch que Justement. je veux proposer au public pour une fois de 500. Si tu veux me faroter, arrête le lot d'argent là. Mm. Viens, tu donnes, tu mm. pars. Mm. Ne viens pas me faire ça. Et si tu veux me faire ça, il faut brûler le cap. Dis ouais. 10 000. Mm. Ça se voit sur la toile. Mm. Parce que le sketch que je propose au public, c'est ma vie, c'est ma carrière. Mm. Si je rate le sketch, mm. ça peut tuer ma carrière. Laisse-moi jouer. Mm. Si tu veux me faroter, donne une fois. Mm. Moi je le dis, le, le farotage c'est quoi C'est rien. Après le, le farotage, là il y aura encore quoi Tu vas aller manger, peut-être c'est 30 000, peut-être 50 000 francs. Tu vas manger, ça va finir. Mais est ce que tu as réussi devant un public, mmh. formidable, mmh. peut te faire vivre toute ta vie, c'est-à-dire que tu manques plus rien. Hein Quelqu'un peut te dire, mon frère, ce que tu as fait là, tellement ça m'a... Je veux qu'on joue en France, je veux qu'on joue, tu vois ta vie changer. Est-ce que tu sais que des personnes t'aiment tellement non, je sais Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont à même de te euh, considérer, comme la pure de Banga, euh, qui, qui avait pour tapis rouge des habits, des sommeteurs en euh, Goulou Non, je sais, mais il faut que ces gens-là me donnent un peu du temps. Mmh. On, on me laisse un peu de travail. Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment mmh. de, me, de mourir pour défaut. Est-ce de, que... D'aimer de, de, de, de défaut? Avec le cœur pour le moment, il faut que ce genre-là me critique, Est... parce que je travaille. Pour je je n'ai pas dit tout le monde aime défaut. Oui. Il y a des critiques qui existent oui. et qui aiment châtier aussi. Oui. Ça voudrait dire si j'aime défaut, je vais dire défaut. À tel niveau tu as merdé ou encore à tel niveau tu pouvais plutôt apporter ça. Non, quand je dis, quand je me laisse travailler, parce que partout tu es trop fort, tu es trop fort, mais oui, tu pas okay, que je suis fort. Mm -hmm. Moi je trouve que ce que tu as de dire en toi. Non, je suis pas... Je, je, je préfère que tu dises cela en toi. Je préfère que tu dises cela en toi parce qu'il est euh, si bien écrit. Si tu ne te donne pas de la valeur, personne d'autre ne te donnera cette valeur. Il faut, il, faut, il, faut, il faut viser le haut. Il faut viser le haut pour ne pas réaliser bas. Je préfère que tu dises, que tu laisses des gens dire ce qu'ils pensent. Parce que ça, c'est également la liberté d'expression. C'est également la démocratie. Et j'aimerais que tu exiges beaucoup de toi, sans pour autant dire à l'autre, non, non, laisse ça. On est d'accord J'ai compris. C'est important de le faire. Voilà, moi c'est au piano Noël. Je suis un fan, un très grand fan de Ndefo Premier. Bon, voilà, les, les, la comédie de Ndefo me plaît énormément. Et j'apprécie beaucoup ce que Ndefo fait. Il me fait beaucoup rire. Il me donne vraiment de, de, de la joie dans le cœur. Et moi j'apprécie tout ce qu'il faut faire, parce qu'il est naturel, il est naturel dans tout ce, ce qu'il fait. Et il se, il se donne normalement, et je prie aussi à tous mes frères africains de, de le soutenir normalement. Il faut premiers se bat énormément, il est très bon, c'est mon meilleur comédien pour, pour l'instant. C'est ton président ouais. Tu es de son parti politique je, je suis le premier ministre des touristes. Ah de l'ouest, de Douala et de Bafoussab, de, de, de Yaoundé et Douala et Bafoussam aussi, mmh. ouais. Mais récemment, à l'ouest, apparemment, tu as traversé tes limites. C'est comme ça quand tu sens que tu es fort, non moi, on, nous, les touristes, on appelle le bi, battre l'intégration rapide. Quand arrives quelquefois, on a trouvé un succès. Mmh. Parlez-nous de lui. Ah, défaut, défaut, défaut. En fait, moi, je n'appelle pas un défaut. J'appelle partout. Partout, c'est un langage à l'huile de finesse parce que quand moi je joue, j'ai les, les artistes que moi j'aime, j'aime mes idoles quoi, Et il y a Jean-Michel Kankan l'île des de finesse, Bruno Michel, en euh, fait euh, quelques Camerounais aussi, que je vais pas dire, que je vais taire les noms. Des fois c'est un gars qui est bien, il est posé, il est aussi un peu brut de nature il est, il est brutal même sur scène il est brutal je sais pas si vous souvent c'est brutalité sur scène il est brutal mais il est bien il est le seul comédies avec qui quand je suis sur scène je joue et je ris en fait on rit ensemble on rit oui? ok. on rit ensemble ce qui fait en sorte que en lui entre nous deux il y, a, il, y a, une, il y a un certain courant qui passe entre nous deux quand je suis avec lui, quand, tous les films que j'ai tournés avec lui, on n'a pas fait de mécanique, on a payé que le scénario. Il m'appelle au téléphone, il me dit Pourquoi Il me dit Oui, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. On monte le film, bam, on fait sa cato. On a toujours le nombre, on, on, a, on, a, on a toujours les 10 000 vues, 50 000 vues, 115 000 vues. On, donc, toutes les vidéos qu'on a fait ensemble, il faut voir les commentaires des films que j'ai fait avec lui. Et on a beaucoup de projets, on a beaucoup de films que l'autre. Vous allez voir, c'est un film qu'on a fait sur le. Le coronavirus euh, sur les impôts libéraux, il faut le voir, le, on n'a pas besoin de trop forcer, j'ai tourné avec lui partout, je marche avec lui parce que c'est quelqu'un qui est positif, qu'il a fait les ondes positives, parce que c'était pour savoir que quand tu marches avec lui, il refait les ondes négatives, lui c'est quelqu'un qui est positif, est positif. Ouais. je ne dis pas ça parce que je travaille avec lui. Il faut dire que tu es Ouangala Wangala aussi. Oui, oui, il ne faut pas dire que c'est moi Ouangala. Wangala, mmh. et c'est bien vrai. Les gens me disent, pourquoi tu n'es pas revenu sur la scène depuis, depuis, on se cherchait, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc il y a quelqu'un qui a écrit sur la page, fois, il dit, le genre que je t'aime, Dieu se connaît. C'est un mot, je ne connais pas la personne, mais c'est un mot qui m'a beaucoup touché. Et je tiens à rappeler à mes fans, parce que le show du c'est un commerce. Chaque artiste a ses clients. Et, et chaque euh, euh, euh, euh, fan a son artiste. J'en suis Ce qui fait en sorte que je promets à tous mes fans que je reviens avec des faux. C'est bien de revier tout personnel, mais actuellement je conserve un défaut pour avoir le cap pour revenir sur ma plateforme de Nono de Mangala parce que c'est moi le créateur. Pas, je ne me vante pas, je suis comme Le créateur film. de quoi Le créateur du style mongol au Cameroun. Je mmh, sais jamais. Oui. on a quand même la chance de l'avoir. Peut... Mais je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'il y a Nono oui? il y a Wangala. Nono, lui, c'est un mongol. Mmh. Wangala, c'était un aliené. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Nga à mmh. l'époque. C'était Wangala à l'époque. là. Quand Wangala passe à deux, mon, mon, mon père dit que quand, quand on parle là-bas, on tout le kaku. Là, là c'est wangal Mais quand oui. c'est Nounou, Nounou, c'est le mongol. Voici hum, Nounou. Hum. Quand la mère a venu elle a dit que c'est moi qui avait pu ça sur alors que c'est son fils. Son fils puissait plus que moi. C'est deux mondes bien différents. Et c'est un peu ça. Et je vous promets qu'un des fois, moi, on va faire beaucoup de choses. On a, a tenu plus de 25 qui sont gardés. Actuellement là c'est bien vrai que Maïfrika, c'est My My TV. TV. frica TV, vous êtes venu chez nous, vous êtes en tournage. Si vous constatez bien, vous voyez, tous les acteurs sont là et on vous, on est, on vous promet du bonheur. On vous promet du bonheur et je tiens à rappeler à tous mes fans que je ne vais jamais vous décevoir. Mm -hmm. Je vais rester tout dans mon style. Et je vais vous proposer beaucoup de choses après. Des fois aussi, tout va changer. Et merci pour vous, que Dieu bénisse tous nos fans. Amen. Bon défaut premier. Défaut... On va clôturer puisqu'on a tournage. <rire> oui, On a... oui justement. <rire> On a un tournage. Essaye à, à tournage. Oui. Défaut premier. J'ai envie que tu regardes ces caméras et que tu euh, dises merci à des personnes qui t'ont qui vraiment marqué et qui te soutiennent naturellement. À toi le mic. Euh, je vais dire merci à, à Madame Niamédiane. Mm -hmm. Je vais dire merci au milliardaire Baouan. Je vais dire merci. Docteur Becca, mm. je vais dire merci. Ah, il y en a tellement, je ne sais pas si je vais me retrouver. Mm. Je vais dire merci au président Bovard. Mm. Je vais dire merci au président Foto qui est aux États-Unis, Photo Jean, depuis l'Afrique du Sud. Mm. Je vais dire merci à Maman Laure mm. qui m'a envoyé 40 000 francs pour la toute première fois de ma vie. Mm. J'ai payé mon premier téléphone. Mm. Ça fait des audios et des audios. Mm. Maman, alors, je vais dire merci à la communauté Hamas. Je vais dire merci à tous les Camerounais qui vivent en Europe, en Asie, un peu de partout. Oui. Ce que vous faites pour moi, les mots me manquent, en fait. Madame Niamedjian, c'est une très grande dame qui m'a beaucoup aidé, qui m'a appelé comme ça un jour au hasard et m'a dit... De fois, même si tu manques quoi, appelle-moi. C'est vrai que je n'ai jamais appelé. Mm. Forcément, il m'appelle de fois, viens quand j'arrive comme ça. Je te... Prends même ça, mais tu arrêtes ta main avec C'est une dame qui m'a beaucoup aidé. Je veux dire merci à toutes les journalistes. Mm. Président Chop Chop, Cyril Bogico, Consti Eka, mm. euh, les noms, les noms, Jason Blanc, mm. Toutes ces de là à vous-même, yeah, yeah, on se yeah. rencontrait plusieurs fois wow. dans des mariages où c'est vous qui présentez yeah, yeah. les mariages, les anniversaires, mm. des anniversaires, des costauds, mm. mais vous-même, <rire> vous, vous n'êtes pas facile, vous avez tous les couloirs. Merci. Je vais dire merci à tous les animateurs radio, je vais dire merci à tous les comédiens mm. qui ont cru en moi jusqu'ici, les Fingontralala. Mmh. Hein? Mmh. Les gens Kalagan les Cabre Nandives, mmh. les, les Moussis, le charismatique, bref, mmh. toutes les humoristes, mmh. la jeune génération, tous les acteurs, mmh. vraiment beaucoup de courage, le chemin est long, mais la vérité c'est la seule chose qui libère, si on travaille, on va finir positivement, puisque c'est le travail qui élève l'homme, il n'y a que le travail, il n'y que le travail, vive les touristes, vive la consommation, surtout vive le, son président, Président de faux premiers autoproclamés. Founouet Soubagadit, si je meurs, tu ne pas la nourriture, c'est que je dors seulement. Merci, <rire> Monsieur le Présentateur. Et merci à Maï. Maï? le nom Malfica, de Malfika, merci à Malfika qui m'a recherché, Malfika TV, faut je... Malfika TV mmh. qui m'a retrouvé dans mes couloirs, mmh. dans mes, mes marches et tout couloir de tuyau, couloir de tout couloir de la consommation, mmh. vive aussi Malfika, mmh. faites ce que vous avez fait pour moi là, mmh. pour d'autres artistes, ouais. à ceux qui sont mmh. encore en aide, mmh. pardon, prenez tout le monde si ça peut aider les artistes dans leur carrière, que ça les aide, vive Malfika TV. Mmh. Mmh. À jamais. Ouais. Bon, merci une défaut premier en ferme ça. <rire> Alors, euh, mesdames et messieurs, nous avons vraiment eu chaud avec une défaut premier parce qu'il nous a marré. Euh, il nous a amené dans un monde où, franchement, nous avons tout retrouvé. Il nous a amené dans un monde où nous avons euh, trouvé nos désirs quotidiens comblés. Grâce à lui, nous avons oublié les mots que nous vivons au quotidien parce que c'est un véritable humoriste camerounais, surtout. Euh, on se prend très prochainement dans une autre édition de Rinka. Mais, mais levez-vous vous, vous, vous sautez Levez-vous de... vous sortez comme ça <rire> Vous venez interviewer les gens Mais vous ne devez pas manger Sortez sortez de chez moi Sortez, dis donc, sortez Allez comme ça Allez comme ça merci, donc, merci, comme merci ça. pour ça. Vous si quelqu'un n'a pas mis quelque chose sur la dent, vous intervievez, vous pouvez suivre l'interview Pardon, allez comme ça, dis donc Allez sortez, sortez de chez moi Pourquoi on va interviewer comme ça Après on va dire qu'il y a l'argent sur ça Quelqu'un me prend une heure de temps comme ça pour une histoire d'intervisation. Pourquoi on Je peux vous acheter mener avec le caillou. Qu'est-ce que c'est c'est quoi? Ah, allez-y donc, tournez-vous. Tournez-vous tous vos appels. Allez-y comme ça. Allez-y.